Salut la Pixie Army J'espère que vous allez bien et avant de commencer cette vidéo je tenais à vous souhaiter une très bonne année puisque c'est la première de l'année 2022 et cette année nouveau décor que vous découvrirez sûrement si un jour je me motive à vous monter les vidéos rénovation que j'ai tournées en juin de l'année dernière ça commence à faire et aujourd'hui du coup on fait pas les choses à moitié puisque je vous retrouve avec une vidéo drama donc sortez votre thé sur Instagram je vous ai posé les questions pour vous qui étaient les plus polémiques, les sujets les plus euh, difficiles à aborder etc pour que je vous donne mon avis dessus donc on va pas faire dans la langue de bois cette vidéo va être très longue parce qu'il y a beaucoup de questions j'en ai sélectionné beaucoup, il y en a très peu que j'ai mises de côté, il y en a quelques-unes par contre où j'avais pas de réponse à vous apporter je vous les mets juste ici <musique> Ces questions là c'est des questions sur lesquelles j'ai pas spécialement d'avis, soit parce que je m'y suis pas intéressée, je pense au Wild West Show que j'ai jamais vu ou à Bob Chapek parce que je suis pas spécialiste de la politique de Disney donc si jamais vous avez des avis n'hésitez pas à les mettre en commentaire je pense que ça risque de débattre beaucoup et je fais un énorme disclaimer parce que je pense qu'il est important, c'est des sujets qui sont polémiques donc forcément ça va amener des réponses qui ne plairont pas à tout le monde, n'oubliez pas qu'ici on accepte le débat mais en étant toujours très respectueux donc surtout pensez dans les commentaires si vous avez des avis à échanger avec les autres, mais toujours avec bienveillance et respect. Et pareil pour moi, s'il vous plaît, si vous n'êtes pas d'accord avec moi, vous pouvez totalement en débattre, ça me fera très plaisir d'avoir vos avis. Mais ne me lynchez pas sur la place publique, merci bien <rire> J'espère que vous êtes bien accrochés, j'espère que vous êtes prêts à entendre mes opinions sur les sujets les plus polémiques du moment autour de la communauté Disney. Et c'est parti <musique> Donc la première question, le premier sujet un peu polémique, c'est ce que je pense des problèmes de rivalité entre les influenceurs Disney, donc tout ce qui peut être harcèlement etc. C'est vrai que l'année dernière il y a beaucoup de personnes qui ont pris la parole sur le harcèlement qu'elles pouvaient vivre, sur euh, bah, l'entente entre les différents youtubeurs Disney... Et pour être très honnête avec vous, moi ça fait du coup depuis 2016 que je fais partie de la commu. En 2016 on était je pense facilement moitié moins de youtubeurs. Et pourtant il y avait déjà pas mal de dramas. La grosse différence avec maintenant c'est que bah, les paroles se libèrent un peu plus. Alors il y a eu des dramas qui faisaient beaucoup de bruit et franchement ils étaient assez croustillants. Désolé, Wonder mais le drama Wonder et Léon euh, quand ils avaient leur clash sur les réseaux sociaux c'était quand même du croustillant. Mais je pense que ça n'avait pas atteint le degré... Euh, qu'on atteint actuellement où on sent que ça fait vraiment beaucoup de mal aux personnes qui sont concernées. A titre personnel, euh, j'ai pas de gros fights, de gros problèmes de harcèlement avec des youtubeurs Disney. Je trouve ça regrettable qu'on se tire dans les pattes et qu'on se soutienne pas. Maintenant c'est un truc qui n'est pas nouveau dans la communauté même si ça fait très peu de temps qu'on en parle. Et d'une certaine façon je suis quand même contente que les personnes concernées puissent en parler sur les réseaux sociaux. Parce que c'est vrai qu'il y avait une grosse différence avant entre l'image que nos communautés pouvaient avoir de nous et finalement ce qui se passe dans les coulisses. Donc bon, j'espère qu'en 2022 il y aura moins de disputes entre les gens, qu'il euh, y aura moins de rivalités, qu'on arrivera à tous s'entendre et si on supporte pas, bah juste à pas se parler c'est vrai que c'est un peu dommage parce que ça ternit notre passion mais malheureusement ça fait des années et des années que ça existe et j'ai peur que ce soit pas prêt de changer la deuxième question c'est euh, mon avis sur les youtubeurs clickbait donc les cl youtubeurs clickbait c'est ceux qui font des titres putaclic qui font des sujets toujours pour surfer sur le buzz etc il y a un truc que je tiens à dire quand même dans cette vidéo c'est que c'est vous qui avez le pouvoir finalement de nous regarder et nous donner de la force et je pense que vous vous en rendez pas forcément compte les personnes qui sont suivies par beaucoup de gens et dont vous aimez pas le contenu si elles ont du pouvoir aujourd'hui que beaucoup de gens les regardent, c'est parce que bah, tout le monde s'y intéresse. Et même s'ils n'aiment pas leur contenu, ils leur font des vues, donc du coup, bah, ils prennent de la place sur la plateforme. Si vous n'aimez pas ces contenus-là, ne les regardez pas. Et moi de mon côté, j'avoue que ça n'a jamais été ma politique, j'aime pas euh, le putaclic, j'aime pas le fait de surfer sur des tendances. Maintenant, il y a quand même un truc qu'il faut dire, c'est que bah, quand on veut accroître sa communauté et toucher d'autres publics, donc du coup gagner... En notoriété, bah on est obligé de faire ce genre de titre parce que sinon on n'attire qu'une toute petite niche et on cherche pas à grossir donc tout dépend des objectifs de chacun. Quand c'est des personnes euh, qui font ce genre de titre parce que c'est leur activité et qu'elles bah, ont besoin de faire des vues bah, pour pouvoir se rémunérer, je suis pas très fan du procédé surtout que généralement on est déçu entre bah, le titre qu'on va voir et euh, le contenu de la personne. Maintenant, malheureusement, c'est humain. Prochain sujet euh, qui est polémique, donc je vais lire, donc forcément je vais être sur le côté. Certains youtubeurs donnent l'impression d'aller au parc juste pour faire tourner leur chaîne, qu'il n'y a plus aucun plaisir. Ils critiquent tous hyper durement et oublient que tout le monde n'a pas la chance d'y venir souvent et de se plaindre des snacks qui ne sont pas assez variés. C'est triste à voir. Alors, je comprends ton point de vue. Maintenant, je pense que dans la communauté Disney et dans les fans Disney de façon globale il y a deux catégories, il y a les gens qui euh, bah vont très souvent au parc, qui sont pass annuels, qui sont généralement dîle de france ou alors bah, qui font des navettes pour venir très régulièrement et qui vont du coup avoir un avis plus critique, c'est un peu comme quand tu regardes beaucoup de films, plus tu vas regarder des films et plus ton esprit critique va s'aiguiser, plus tu vas avoir des opinions tranchées et des attentes de plus en plus hautes. Il faut aussi penser que Disneyland Paris est certes pour les personnes qui ne viennent pas souvent, mais doit aussi réussir à contenter un public qui est beaucoup plus présent sur le parc et qui va consommer très régulièrement ses services. Et je pense aussi que c'est pour ça qu'on a autant de saisons tout au long de l'année pour que ça puisse se renouveler pour les personnes qui viennent très régulièrement. Donc je comprends ton point de vue parce que bah c'est frustrant je pense quand tu vas pas souvent sur le parc de voir des personnes qui s'attardent sur des petits détails, qui finalement toi vont pas te gâcher ta journée. Je comprends aussi les personnes qui viennent très régulièrement, moi je suis dans un entre deux pour le coup, et qui ont des attentes assez hautes et du coup vont faire des critiques un peu plus construites mais aussi sûrement être beaucoup plus méchants dans leurs remarques. Après j'ai pas assez consommé de snacks pour avoir un avis sur la question. Autre sujet, mais ça je pense pas que ce soit un sujet polémique, je pense qu'à mon avis on est tous d'accord, c'est sur les revendeurs, c'est les personnes qui euh, se rendent aux sorties d'éditions limitées, qui achètent plein de produits, en fait qui les achètent pour les revendre, donc dans le but de se faire un bénéfice et qui vont les vendre de plus en plus cher. J'imagine qu'à part les revendeurs, personne... N'apprécie les revendeurs honnêtement. Ce que j'aime pas c'est que bah, les prix des éditions limitées grimpent, qu'il n'y en a pas assez pour les vrais collectionneurs, des personnes qui veulent vraiment ces produits et qui peuvent pas se permettre de les payer trois fois le prix. Je sais que ça fait grimper certains produits à des prix faramineux, je pense notamment aux poupées éditions limitées, alors c'est moins le cas maintenant j'ai l'impression. Mais je me souviens qu'il y a une certaine période, quand on voulait certaines poupées, il fallait mettre jusqu'à 1500 euros, sachant qu'à l'époque, les poupées étaient vendues 150 euros maximum. Je trouve que les revendeurs, si c'est des collectionneurs qui ont leurs pièces depuis plusieurs années, qui les ont chéris, qui ont besoin de les revendre, bah dans ce cas-là, il n'y a pas de souci. Après, je pense que c'est surtout à Disneyland Paris, à Arribas ou à Shop Disney, notamment, de mettre des limites en fait, et de limiter le nombre de commandes par personne pour éviter qu'il y ait un trop gros abus. Et alors la dernière question, je pense qu'elle va vous intéresser, c'est une personne qui pense, que les insiders ont trop d'avantages comparé aux clients fidèles. Alors là je pense que je vais me faire lyncher et j'en suis désolée parce que euh, bah, je sais que c'est un sujet qui est un peu polémique. A mes yeux en tout cas je pense que la vision que les gens ont des insiders est un peu trop violente dans le sens où certes on a des avantages c'est vrai, on a accès à des événements pour pouvoir vous en parler en avant-première on a des informations qu'on peut vous partager en avant-première en dehors de ça bah, on est des visiteurs comme les autres finalement et quand il n'y a pas d'événement auquel on est explicitement conviés, on n'a pas d'avantages en particulier, on ne peut pas rentrer au parc gratuitement, on ne peut pas manger moins cher, on passe pas devant tout le monde. Après apparemment il y a certaines personnes qui le faisaient à un moment mais ça nous donne pas de passe-droit spécifique. Pour moi, être insiders c'est un peu comme être une personne de la presse et quand on est dans la presse on a des avantages en avant-première parce que l'objectif c'est de vous communiquer quelque chose. Euh, mais je pense qu'il faudrait pas forcément jeter la pierre aux insiders qui, oui, ont des avantages mais c'est parce qu'on vous présente des choses, on vous propose du contenu, etc. Et plutôt mettre en place un système pour que bah, les personnes qui sont fidèles à Disney, euh, qui viennent très régulièrement, qui dépensent beaucoup d'argent au parc, soient récompensées avec des événements plus prestigieux je pense. La première question qu'on me pose c'est qu'est-ce que je pense des premiers accès, donc les fast-pass qui sont devenus payants. D'un point de vue visiteur, évidemment que je suis dégoûtée qu'ils n'existent plus ces fast-pass, parce que, bah, ils étaient gratuits, ils étaient pratiques, c'était sympa de pouvoir avoir accès à ce service tout au long de la journée. Et quand on est habitué pendant des années et des années à avoir ce type de privilège, c'est hyper difficile de pu y avoir le droit. Le fait qu'il y ait des premières accès, c'est vrai que c'est embêtant parce que bah déjà ça coûte très cher. Donc disons que si vous vous retrouvez à une journée où vous venez sur le parc où il y a beaucoup de monde, je pense notamment aux périodes d'Halloween et de Noël, qui sont pour moi les plus chargées, et que bah vous voulez pouvoir faire un peu plus d'attractions, bah vous allez être obligé de mettre le, la main à la poche, en sachant en plus que bah je sais pas si vous êtes une famille de 5 personnes... Multiplier le prix d'un fast-pass x5 ça fait mal, bah j'aurais préféré que ça n'existe pas. Ceci étant dit, je pense aussi que c'est un service qui n'est peut-être pas destiné aux passeports annuels qui viennent régulièrement sur le parc. Vous l'avez peut-être vu dans mon vlog spécial Noël à Disneyland Paris, ça faisait un moment que j'étais pas venue sur le parc. Euh, je venais avec Tonton Pixie, on était sur un week-end, bah un des week-ends de Noël, donc forcément il y avait un monde monstrueux. Et je l'ai utilisé pour le Roi Lion. La journée était hyper chargée, il y avait énormément de monde sur le parc. Euh, la Reine des Neiges y avait plus d'une heure de queue déjà donc je me suis dit que ce serait pareil pour le royaume. Il faisait un temps catastrophique donc je pense qu'il y aurait eu facilement entre une heure et demie et deux heures d'attente sous la pluie et effectivement la solution de facilité bah, de mettre un peu plus cher pour être sûr d'avoir une place et pour avoir une journée qui soit un peu plus fluide sans faire une queue monumentale dehors. Je pense qu'on peut passer une très bonne journée sans y souscrire. Maintenant quand il y en a besoin ça peut être un peu facilitant. Je trouve que le tarif est vraiment abusé. Je pense notamment que euh, bah, dans le cadre d'enfants ou de familles à plus de 2-3 personnes, il devrait y avoir des tarifs je pense groupés un peu moins chers parce que pff, ça revient à des prix faramineux. Et le truc qui me fait aussi réfléchir c'est que personnellement pour Disneyland Paris, je ne pensais pas m'en servir, même si je m'en suis servie. mais je pense pas que ce sera le cas la majorité du temps. Par contre, euh, aux états unis ils ont fait pareil maintenant, c'est-à-dire que quand vous voulez des face-pass, vous les avez plus gratuits. Le jour où je retournerai dans les parcs, c'est sûr et certain que je vais mettre la main à la poche. Donc au final, je pense que pour des personnes étrangères qui viennent sur le parc, je sais pas, une fois tous les cinq ans, ou qui viennent pour la première fois, ils n'ont qu'une seule journée, c'est une journée qui est blindée de monde, et ils veulent pouvoir tout faire au moins une fois dans leur vie, quitte à dépenser beaucoup plus cher. C'est un service que... Je ne valide pas personnellement, mais je peux comprendre son utilité. Ça fait beaucoup de blabla, mais je pense que vous comprenez ce que je veux dire. D'ailleurs, ça m'intéresse, dites-moi en commentaire si certains d'entre vous ont déjà souscrit à ce service payant du coup euh, je suis curieuse de savoir si je suis la seule à l'avoir pris ou pas. On va parler d'un autre sujet qui fait clairement polémique au niveau des passeports annuels, c'est euh, cette histoire de réservation. Donc si vous n'avez pas suivi, c'est très simple. Maintenant quand on est passeport annuel, au vu du Covid et des problèmes de réservation, etc., on a le droit à trois réservations à la fois, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas réserver 10 dates. Donc vous prenez trois réservations et vous ne pouvez pas en réserver d'autres tant que ces trois-là ne sont pas passées. Donc j'ai deux questions en une. Il y a une personne qui m'a demandé ce que je pensais de la galère des réservations autour des PA. Et la deuxième, euh, que vous soyez Infinity ou que vous soyez enfin, le pass annuel le plus bas de gamme, j'avoue que je ne connais pas le prix et j'en suis désolée, vous avez accès au même nombre de réservations. Alors pour ce qui est du nombre de réservations, je pense que ça aurait valu le coup de le monter à 5, honnêtement, parce que 3 je trouve ça assez limité, même si bah, encore une fois avec le Covid etc. je comprends que ça puisse être galère pour Disneyland Paris, hein, il faut quand même dire les choses telles qu'elles sont. Et puis il faut aussi se mettre à leur place. À l'heure actuelle, ils ont besoin de renflouer les caisses, je pense. Et c'est pas nous euh, qui ne payons aucune place qui leur en rappelons le plus. Donc il faut qu'ils arrivent à trouver un équilibre entre nous, les passeports annuels, qui prenons plein de places sur le parc, sachant qu'ils ont des jauges, et les personnes qui vont payer 110 euros à l'entrée du, du guichet et qui vont du coup beaucoup plus consommer aussi. Après, le fait que tous les passes annuels euh, aient accès au même nombre de réservations, le fait qu'on n'y ait le droit qu'à trois à la fois et parce que moi je trouve ça hyper important euh, le fait que les billets privilèges soient hyper compliqués d'accès, ça par contre c'est un grand non. Euh, je suis pas passeport Infinity, je suis le passeport Magic Plus, euh, donc du coup moi ça m'arrange bien d'avoir les mêmes accès que les Infinity. Maintenant pour le coup je comprends parfaitement que euh, bah, les Infinity aimeraient avoir un peu plus de réservations. Il faut bien à certains moments justifier quand même le fait qu'ils payent beaucoup plus cher que les autres passent. Mon avis sur le merchandising euh, sur le parc en ce moment et l'uniformisation des boutiques, très sincèrement euh, j'achète de moins en moins de merch, de toute façon je pense que vous l'avez remarqué puisque les halls se font de moins en moins présents sur la chaîne. Il euh, y a beaucoup moins de pièces qui me plaisent et c'est vrai que quand je vais sur le parc je vais de moins en moins dans les boutiques et le truc qui m'embête et qui est souligné dans cette question, vous allez dans toutes les boutiques du parc et vous allez quasiment retrouver les mêmes choses à chaque fois partout. Je pense notamment euh, à Tokyo Disneyland où euh, bah, les boutiques sont très thématisées avec des produits que tu vas retrouver que dans une seule boutique. Et je trouve que ça manque à Disneyland Paris, que ce serait vraiment cool de développer ce genre de, de système. Et c'est vrai qu'au niveau des produits, bah comme je le disais, pas de coup de cœur pour l'instant. Peut-être qu'avec les 30 ans, ils vont nous réserver des trucs de fou. Par contre, j'ai repéré euh, un truc qui m'intéresse beaucoup, c'est la maison euh, que je vais vous mettre juste ici. Euh, donc la réplique sous dôme du fantôme Manor. Ça par contre je le veux, mais bon, j'adore la collection Kevin et Jody, donc c'est pas une grande surprise que ce produit-là me plaise aussi. À ce niveau-là c'est vraiment cool. Pour le reste, bah écoutez, euh, j'ai hâte de voir ce que Disneyland Paris va nous proposer. Pour l'instant c'est vrai que bah, les coups de cœur sont pas nombreux, et pareil sur la collection... Euh, de Noël parce que moi tous les ans normalement je craque mon slip euh, sur la collection de Noël, cette année je ne l'ai vraiment pas trouvée fameuse. On m'a demandé mon avis également sur la fermeture de beaucoup de restaurants à Disneyland Paris. Le problème c'est que je ne suis pas cast member, euh, je suis fan des parcs mais vraiment je me considère comme une personne qui va venir occasionnellement sur le parc, qui ne se renseigne pas énormément sur ce qui se passe en interne etc. Je fais pas partie de ce genre de fan, du coup mon point de vue est très extérieur. Euh, mais encore une fois, je me mets à la place du parc et je pense que euh, bah, le fait qu'ils ne puissent pas accueillir le nombre de visiteurs qui peuvent accueillir en temps normal, euh, toutes les fermetures etc, ça a dû avoir des conséquences. Ce n'est que mon avis encore une fois, hein, ce n'est pas du tout des informations que je vous donne. Mais je suppose du coup que bah, forcément il y a moins de personnel et qui dit moins de personnel, bah, dit moins de restaurants ouverts aussi. Le problème c'est que euh, bah, au niveau de l'expérience visiteur, bah, c'est un peu moyen je trouve. Sur des périodes comme Noël et Halloween justement, il y a beaucoup de monde sur le parc, ce qui fait des queues monstrueuses. Euh, J'imagine qu'aussi au niveau des gestes barrières, tout ça, euh, c'est pas foufou. Ça prend beaucoup plus de temps, c'est plus compliqué de s'asseoir. Enfin bref, je pense que c'est un cauchemar pour tout le monde. Pour ce qui est des restaurants à table, je comprends pas trop pourquoi ils sont pas réouverts, en tout cas si c'est lié au Covid, parce que bah, c'est sur réservation, il y a un nombre maximum de places assises, enfin... On devrait pouvoir facilement respecter les gestes barrières et c'est vrai que bah, nous quand on a voulu aller sur le parc, moi mon objectif c'était de faire découvrir à Tonton Pixie un restaurant qu'il n'avait pas encore vu. Sachant que ce qu'on aime bien faire du coup c'est de se faire des restaurants à table avec de la nourriture un peu travaillée. On pourrait aller dans des fast food mais c'est vrai que comme on va très peu sur le parc tous les deux, bah, je préfère lui faire découvrir une immersion. Là il y avait le bistrot de Rémi qui avait réouvert assez récemment ses portes. Mais il y a très peu d'offres de restauration et j'espère que ça réouvrira prochainement. Et je pense aussi également à tous les cast members qui travaillaient dans ces restaurants et qui sont fermés depuis des mois et des mois. Et je vous souhaite bien du courage et j'espère que vous pourrez retravailler dans les meilleures conditions au plus tôt. La suppression de la gratuité pour les accompagnants PMR. C'est un sujet qui est hyper délicat. Je pense encore une fois que Disneyland Paris cherche à récupérer un peu d'argent etc. Mais par contre je trouve qu'il y a des limites et que euh, ce sujet là en particulier il est très délicat après, j'imagine que ça dépend des handicaps aussi. Il y en a où il euh, n'y a pas forcément besoin d'un accompagnant. Mais globalement, euh, c'était quand même un avantage qui était utile à beaucoup de personnes. Je pense qu'il y a dû avoir beaucoup d'abus aussi. Euh, je me souviens d'un article que j'avais lu il y a très longtemps euh, d'une personne PMR qui utilisait sa carte pour faire rentrer des gens et qui faisait payer les entrées justement pour se faire euh, un bénéfice dessus. Enfin, je veux dire, ça concerne très très peu de personnes. Je pense que c'est vraiment une infime minorité euh, qui pouvait faire ce genre d'abus. Je trouve ça dommage, honnêtement. Et je pense surtout que ça pénalise certaines personnes. Je pense forcément au handicap moteur en priorité. Je pense qu'une personne en fauteuil roulant qui doit faire payer son accompagnant, en plus, bah, c'est un budget double. Franchement, Disney, je comprends pas quoi. Apparemment, c'est beaucoup de parcs qui font ce genre de démarche actuellement, mais il faut pas oublier que bah, le but, c'est quand même d'offrir aux visiteurs PMR la meilleure expérience possible. Et en privant de cet avantage qui était quand même important, je pense, ça complique pas mal de choses et je pense qu'il bah, y a certaines personnes PMR du coup qui pourront très certainement pas aller sur le parc parce que bah, ça va être un budget qui va être beaucoup plus gros. Et forcément bah, quand on parle de Disneyland Paris, on parle des augmentations. Donc qu'est-ce que je pense de l'augmentation des billets d'entrée, des hôtels, des restos, des parkings, etc. Enfin de toute façon il bah, y a plein d'augmentations euh, Disneyland Paris sur ces dernières années. Bah si je vous parle en tant qu'utilisatrice, euh, qu en tant que guest lambda, évidemment que je vais vous dire que je suis contre et que bah, ça me plaît pas, forcément, parce que je vais payer plus cher, parce que ma visite, je trouve, va de moins en moins valoir la peine, que je vais moins pouvoir me faire plaisir sur certaines autres choses. Par exemple, je trouve que le parking, effectivement, le tarif à l'heure actuelle, hors passeport annuel, c'est une catastrophe. Donc je suis bien contente d'avoir mon passe parce que 30 euros la journée, bah c'est quand même un budget. Hein. Pour ce qui est des entrées, je l'ai toujours dit, je le pense encore... J'aurais compris qu'il y ait une augmentation avec euh, bah, l'arrivée d'Avengers Campus, l'extension des Walt Disney Studios, parce que bah forcément il y a des augmentations tous les ans et que là il y avait une vraie offre supplémentaire. À l'heure actuelle, en sachant qu'il y a la moitié des choses qui sont fermées, euh, qu'on a moins accès au spectacle à cause du Covid, etc., c'est quelque chose que je comprends pas. Après, euh, s'il si faut justifier cette hausse de prix. Je pense que ça s'explique aussi par le rachat de Disney parks et qui a du coup je pense un alignement des prix entre les différents parcs Disney à travers le monde. Mais ce n'est que mon avis. Encore une fois euh, ça se trouve que je me gourre complètement parce que je suis pas une experte du sujet. En termes d'augmentation de, de prix, moi je suis assez choquée des prix des suites euh, Art of Marvel et des différentes chambres qui sont là-bas. Honnêtement j'adorerais pouvoir euh, découvrir les hôtels Disney. Même si je suis en Ile-de-France, j'aurais quand même aimé le faire au moins une fois dans ma vie. Et quand je vois les tarifs actuels, honnêtement, euh, je pense que c'est pas pour moi. Je vais pas vous mentir. Voilà ma Pixie Army pour cette première partie de vidéo. J'espère que celle-ci vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quels sont vos avis sur ces différentes questions. Euh, en tout cas, moi j'ai beaucoup aimé répondre à ces sujets. Vous vous êtes bien lâchés. Et franchement, croyez-moi qu'il y a encore du thé à venir dans la prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous. Je vous aime. Bisous, bisous, bisous. Et alors, en post-générique, je vous propose de vous parler de cet objet-ci. Comme je le disais, je ne sais pas encore euh, si je vais vous tourner une vidéo spéciale ou pas euh, sur la rénovation de mon bureau. Normalement c'est prévu, est-ce que je vais vraiment le faire C'est une autre histoire. Euh, mais cet objet-ci, puisqu'on m'a posé beaucoup la question, c'est pas du tout quelque chose que j'ai acheté en fait. Euh, ça vient de l'arbre que j'avais acheté chez Primark. J'y ai collé des roses, euh, j'en avais des bicolores qui venaient d'une ancienne paire d'oreilles qui s'est cassée. Donc euh, ça m'a fait un petit buisson et au niveau euh, du coup du bas, à l'intérieur il y a des cristaux Swarovski. La carte vient d'un jeu de cartes que j'avais euh, de cette couleur là et pour le pot je l'ai fait moi-même en achetant un pot chez Ikea et en le bombant en bleu. Voilà <rire> Je vous fais plein d'énormes bisous et puis bah, à la semaine prochaine pour la suite. <musique>